Ce week-end a eu lieu la première édition du tournoi des Six, des ressortissants du Huntem Mivoul au stade Wembley de Ciban. Au départ, nous avions 14 équipes qui se sont livrées une lutte acharnée pour remporter la première place. Je dirais ce qui a apaisé pour la, la victoire de, de ce match, euh, c'est d'abord la solidarité. Nous avons euh, fourni assez d'efforts physiques parce que nous savions qu'en face, nous avons une équipe euh, assez euh, technique donc euh, il nous fallait fournir beaucoup d'efforts, euh, avoir beaucoup plus de cohésion et surtout euh, profiter de, de, des, des actions que nous avons afin de les, de les réaliser ce que nous avons fait et nous en sommes sortis vainqueurs avec un score de 3-0 donc nous en sommes fiers. Le défenseur n'était pas vigilant parce que qu'à la première temps on est mené 1-0 donc du coup on cherche à jouer vers l'avant pour essayer de, de remonter le, le score. Mais ça s'ouvre d'ailleurs et les, les attaquants ils étaient plus réalistes par rapport à nous. Une première édition pleine de rebondissements, le parrain de cet événement, le ministre Francis Kea, a exprimé sa joie et a encouragé la dynamique des jeunes statutaires PDG Ntemso de leur initiative. Alors nous sommes vraiment très satisfaits par le fair play qu'il y a eu tout autour du, du tournoi. Euh, nous pensons que c'est vraiment très important pour les jeunes, surtout pendant les périodes de, vac de vacances scolaires. Ça permet aux jeunes de se retrouver, ça permet aux jeunes de s'occuper pendant cette période. Et ça nous permet, nous les grands, de, de détecter les talents et de jouir de, de, de, du plaisir que cela nous procure. Donc vraiment, c'est un bel événement. Nous ne sommes qu'au début, ces mêmes jeunes-là, nous allons les prendre ici, nous allons les amener dans le Hollentem. Hein, particulièrement à Mimvoul et nous allons organiser d'autres championnats pour, euh, pour euh, pouvoir occuper les jeunes euh, et surtout de détecter des talents, des talents pour faire en sorte que dans l'avenir nous puissions aussi avoir une équipe qui participe dans les compétitions. Vous avez vu que le niveau de jeu était très relevé, nous avons vu des garçons assez vivaces et assez fougueux euh, tant euh, hier à la première journée et à la journée d'aujourd'hui. Nous pouvons quand même compter sur eux pour euh, intégrer des clubs de renom, comme euh, l'USB et les autres clubs qui participent au championnat national, au championnat d'élite. Nous sommes confiants que nous avons fait un bon travail. Cette première édition du tournoi des Six s'est terminée par la victoire de Sofa Sport à la première place. Sur un score de 3 buts à 0 pour Bolo Sport qui finit à la seconde place, l'équipe Puissance 3 finit troisième du tournoi. Les différentes récompenses ont été remises par les trois officiels de cet événement, dont Hubert Elaminko, secrétaire national 9 du PDG, dans le Wallenthem, le ministre d'État René Ndemézorbian et le ministre Francis Kia qui a souhaité une seconde édition pour pouvoir regrouper tous les enfants du Thème dans un avenir proche.